Bonjour tout le monde, c'est Noro, et bienvenue sur ce j Ouais, C'est la première fois que je pense à dire JVlog. Cette semaine, il y a eu deux trucs un peu paradoxaux. La première, c'est que j'avais l'impression de ne de, de pas avancer. Et la seconde, c'est que j'ai vraiment avancé de ouf. En tout cas, je suis super content de là où je suis arrivé. Alors, je vous montre ça direct. Bon, première des choses qu'on peut remarquer, c'est que euh, mon lapin flip, euh, comme dans Paper Mario, il, il fait une petite euh, rotation comme ça. Quand je, le, quand je le change de direction. Et du coup, rien que ça, en fait, ça m'a fait découvrir qu'il y a ce qu'on appelle des layers. C'est-à-dire, pendant qu'il y a une animation qui fait ça, on va le mettre comme ça, ça, il peut y avoir une animation qui fait bouger la tête, en même temps. Et du coup, ça fait les deux en même temps. Alors, quand j'ai étudié Unity, je l'ai appris, je l'ai oublié. Et là, pour les besoins de ce que je voulais faire, c'est-à-dire faire flip le personnage mais qui garde la même animation qu'il faisait. Euh, il a fallu que je retrouve cette connaissance, donc je l'ai retrouvée, c'est très bien, parce que ça aurait pu m'aider par le passé, ça va m'aider pour le futur. Notamment pour euh, l'animation des oreilles. Comme ça, je pourrais animer les oreilles indépendamment, et lui dire que quand le lapin il monte, euh, les oreilles euh, suivent euh, le, la direction, ça va être cool. Bref, ça c'est la première chose, mais euh, les sauts maintenant... Euh, j'ai réussi à faire euh, des... Euh... Oh non, la roulade, on, on va y venir après. J'ai réussi à faire, en gros, les trois sauts que je voulais, c'est-à-dire le neutral jump, le saut arrière, et le saut avant, hop, qui va loin. Alors, ces sauts, qu'est-ce qu'il faut savoir Déjà, quand le lapin est en l'air, il euh, y a très peu de air control. Si je saute en neutral et que j'appuie sur gauche, il va très peu à gauche. Si j'appuie sur droite, enfin, vous voyez... Là, je fais des zigzags, il y a une différence très courte. Ça, ça sera ajusté, mais c'était ce que je voulais. Je veux qu'on ait peu de air control, euh, que le moment où on lance le saut, on soit engagé à suivre euh, ben, là où le saut va nous amener. Euh, C'est pas pas un souci de réalisme, hein, il y a une idée de gameplay, mais effectivement, on peut le rapprocher euh, à quelque chose de, de réel. Quand on lance euh, un lapin, euh, il, il va... Euh, Là où on le lance, quoi. il se contrôle pas vraiment en l'air. Non, oh, c'était pour la démonstration. Tu es utile. Donc tout ce que je vous montre là, euh, ça va être des valeurs à affiner, euh, des variables à affiner, mais le l'idée, le corps du mouvement, le cœur du mouvement, c'est à peu près ce que je vous montre. Donc, effectivement, en l'air, on peut euh, contrôler son personnage, faire des tournicotis. Il y a trois stents. La stance neutrale, on va dire, qui permet de, de, de flip. Quand le personnage regarde en haut, s'il tourne un peu plus par là, alors je vais essayer de le mettre droit, s'il tourne un peu plus par là, il va flip. Faire comme ça, arriver là, il va flip et continuer. Alors l'autre stance, c'est la stance étendue. Quand je saute et que je maintiens le bouton saut, euh, il saute et il reste étendu complètement, ce qui permet en fait de tourner euh, sans que... Euh, sans qu'il y ait le flip. Euh, mais il tourne moins vite. Alors une idée aussi, c'est que selon la gestion de la caméra, ça fasse un dézoom qui permette de mieux voir l'environnement, que ça donne plus de points vu vue qu'on peut tourner moins vite, on a moins de chances de bien se réceptionner. Dernière stance, euh, c'est quand on se roule en boule en fait en l'air et on peut tourner. Et là ça va être le contraire, ça donne de l'air contrôle, mais la caméra va sûrement zoomer sur le personnage et euh, il faudra se rappeler un peu plus des environnements. En plus de ça il y a une roulade qui me permet en fait de, de prendre de la vitesse et qui me permettra d'autres mouvements après. Bon, je galère un peu parce que j'ai pas de manette, ça c'est une manette steam et ça va pas très bien pour tester. Euh, mais en gros, ce qu'il faut euh, se dire, c'est que quand on tourne. Quoi Apparemment, ah, cette manette pourrait faire l'affaire, mais de toute façon, je vois pas comment la configurer en jeu Steam, donc euh, je vais me récupérer une manette Xbox. Ce que je voulais montrer, c'est que le fait de tourner un joystick, euh, c'est ça qui donne la direction au personnage, et là, je le fais avec des flèches directionnelles, c'est pour ça que je galère. Mais on m'en prête une euh, bah, aujourd'hui, justement. Et pour vous dire, j'ai passé. Euh toute la soirée hier en regardant un stream à jouer avec mon lapin alors qu'il est juste sur la plateforme que j'ai pas mis d'obstacles et juste à faire des flips et des flaps et c'est déjà très fun donc je suis, je suis très content en fait je suis, je suis vraiment très content ce qui m'amène à me projeter sur la prochaine semaine euh, là c'est un jeu qui n'a pas de game design euh, écrit alors pourquoi c'est pour une raison toute simple c'est que quand j'ai voulu me mettre à Unity je voulais faire un jeu que je ferai j'espère un jour mais j'ai 25 pages de, de game design euh, c'est un gros truc c'était trop gros pour un premier projet et je commence toujours par mettre mes projets sur papier avant de les, de les mettre euh, avant de les réaliser en fait là je voulais justement faire un truc un peu vague dans ma tête bon quand je dis vague c'est le moveset que j'ai là et des idées de comment flatter ce moveset par le level design et par des, des certains game design. C'est assez précis dans ma tête, mais euh, voilà, c'est on va dire c'est vague, c'est pas sur papier. Et j'avais besoin de ça pour euh, me dire, bon ben voilà, je me lance dans un truc, et je vais... pas euh, bah, coder, parce que c'est pas exactement que du code, mais je vais me lancer dans Unity, et je fais un truc sur Unity. Un truc fonctionnel. Et je verrai après. Tant pis. Je voulais essayer ça euh, pour cette fois, et ça a plutôt bien marché. Mais là maintenant, j'en suis au stade euh, où je vais devoir faire un game design... Et c'est très cool, j'adore ça. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite créer un GDoc. Je vais le mettre en description. Et euh, l'idée, c'est que vous pourrez venir euh, commenter. Alors je vous montre tout bêtement. Donc voilà, je vais l'appeler Bunny hoc. Et euh, vous pourrez commenter, mettant que je mette blablabla. Bla bla, euh, « Add command » c'est à droite là sur la ligne Hop, vous cliquez, ça vous mettra soit votre truc anonyme euh, et vous pourrez euh, taper un commentaire ça c'est ce que je vais faire cette semaine euh, je pense pas que ça va me prendre toute la semaine mais il faut y réfléchir et la semaine prochaine je vous fais la présentation de la vision que j'ai sur le jeu bon, il est possible que je sois allé dans Unity que j'ai modifié des trucs, si c'est le cas je vous le présenterai donc voilà, mes devoirs pour la semaine prochaine ça va être de faire ce game design de, de le mettre par écrit et je vais essayer de faire réagir le maximum de personnes, euh, qui soient euh, des créateurs de jeux, qui soient des joueurs. Donc n'hésitez pas à me donner des feedbacks, même si euh, même si euh, la vidéo a déjà un moment, euh, même si euh, vous n'êtes pas sûr de ce que vous dites. Un commentaire, c'est un commentaire, hein, et que ce soit sur le g que ce soit via Twitter, que ce soit via, euh, soit, euh, via YouTube, euh, que ce soit via Discord via Arcadia, qui est, je le rappelle, un très très bon Discord francophone pour tous les passionnés qui veulent créer des jeux, ou même qui aiment les jeux. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, ça nous fera très plaisir. Et je vous souhaite une très bonne semaine, à lundi prochain